Bonjour à toi, cher spectateur, l'exorciste du Vatican ou The Pope's Exorcist de Julius Avery. Bah le concept titillait vraiment la curiosité. On va pas se mentir, Russell Crowe en exorciste, basé sur une histoire vraie, il y a un petit truc fun qui se dégage de ça. Mon petit souci, c'est que Julius Avery, c'est un auteur plein de promesses qui déçoit un peu la plupart du temps. J'aime bien Overlord, mais ça va pas au bout de son idée. J'aime bien The Samaritan, mais c'est très banal. Qu'est-ce que va donner l'exorciste du Vatican avec tout cela Le résumé pour faire simple, dans les années 80, Gabriele Amort est nommé exorciste en chef du Vatican par le pape lui-même. En 1987, un étrange cas de possession en Espagne va lui être confié, alors que Julia a décidé d'emménager avec sa fille et son fils dans un ancien monastère. <rire> c'est frustrant. Euh... Et le film est fun. C'est bien déjà de contextualiser ça. Le film, on se marre bien devant, on s'éclate, c'est juste un petit peu bis comme il faut. Il y a du budget, il y a une ambiance, il y a un style. Donc là-dessus, le film tient une partie de sa promesse. C'est-à-dire un divertissement qui frise le nanar sans complètement l'assumer, ce qui donne une espèce de bisserie un petit peu fun qui rend le tout divertissant. Mais c'est d'une banalité hallucinante. Il n'y a rien de neuf. Le film est convenu comme c'est pas permis, ne cherche jamais à nous surprendre, ne cherche jamais à nous emmener dans une direction où on pourrait se dire « Ah oh tiens, c'est un petit peu novateur ». Non. Euh, le film ressemble à 10 000 trucs qu'on a déjà vus dans le genre, ne cherche à briller que par une certaine mythologie entourant l'exorcisme dont doit s'occuper le personnage de Gabriellet, mais alors sinon, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. C'est du fun, pur et dur, mais sans plus. Et ça prouve quand même la limite du cinéma de Julius Avery, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui, certes, a de bonnes intentions dans la base de ses films, mais ne va jamais plus loin. Ou alors, grand problème, et alors dans ce cas-là, ce sera un problème tout au long de sa carrière, tant qu'il ne se frottera pas l'écriture, il n'a pas les bons scripts. Et du coup, il essaye de créer quelque chose d'avoir une certaine idée, de l'emmener dans une direction, mais il ne peut pas l'aboutir parce qu'il n'a pas le matériau nécessaire pour l'emmener le plus loin possible. Et alors dans ce cas-là, ça va être une problématique toute sa vie, parce qu'il va se retrouver avec des projets de cinéma hyper haletants et hyper prenants, mais qu'il n'arrivera pas à emmener dans la meilleure direction possible. Et alors dans ce cas-là, je ne sais pas quoi faire, parce que des exemples comme ça, on va en avoir à l'appel. Il y a des genres qui semblent clairement avoir fait leur temps. Des genres cherchant à jouer sur une certaine facette ou sur une certaine idée du cinéma pouvant amener quelque chose d'assez sympathique pour marquer, mais également sonner comme du vu et revu pouvant ainsi lasser très largement les spectateurs. Julius Avery, après avoir tenté le film d'action d'épouvante et le film d'action de super-héros, tente le film d'action et d'exorcisme pour un moment de cinéma très cliché, très grossier, très facile et très convenu, mais qui sonne également comme un bon petit délire, une petite friandise bis assez joviale, ne parvenant pas à tirer son épingle du jeu par l'écriture, mais offrant une ambiance à un visuel assez accrocheur. En termes d'écriture, donc, à la base, il y a un premier scénario écrit par Erdine McCreary, Cheston Hastings et Michael Petroni, que Michael Petroni a lui-même ensuite réécrit avec Elvan Spiliotopoulos. Ce nom, on l'a déjà évoqué ici, parce que ce mec est spécialisé dans les projets haletants, mais qu'il n'arrive pas à emmener très très loin derrière. Et bah, cette écriture, elle est, elle est maladroite. Elle est maladroite parce qu'elle est pleine de bonnes intentions dans sa base. Alors sans trop vous spoiler, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière de tout contextualiser. On va dire que dans leur base, chacun des événements, chacune des scènes et chacun des contextes et des personnages a une bonne contextualisation dans le sens où on nous les place correctement, on arrive à nous acheminer correctement les caractères. Je pense à cette toute première scène où on découvre le personnage de Gabriel. Il y a une très jolie manière de le construire à la fois comme quelqu'un de très charismatique et d'un petit peu décalé, ce qui le rend assez attachant parce qu'on va pas se mentir. Les trois quarts des personnages d'exorciste au cinéma sont souvent des hommes froids, extrêmement croyants et c'est tout. Donc c'est un petit peu amusant de voir un mec sortir un petit peu de nulle part et s'amuser avec les bonnes sœurs, euh, faire des blagues pendant un exorcisme, s'amuser à limite dire à Satan... Euh... Donc c'est un petit peu rigolo. Mais, et après c'est le grand problème, c'est que la structure narrative de l'ensemble de ce film est bateau. Et à partir du moment où on a le personnage de Julia et de ses enfants qui sont mis en place, le film va dans une direction hyper balisée, hyper convenue et hyper cliché. Et à partir de là, bah, c'est difficile de trouver au scénar de grande qualité, parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas parce que Michael Petroni et Van Spiliotopoulos ne veulent pas repousser les limites du genre et se contentent d'aller dans ce que celui-ci a déjà offert par le passé. Spiliotopoulos et Petroni ne font jamais plus que cela ressortir l'ensemble de la dramaturgie. Et c'est en cela que le film pêche, car on pourrait se reposer sur ce fameux contexte historique évoqué avant, sur la prise de position religieuse plutôt bien sentie, et sur le background de l'aventure qui sonne comme assez inventif. Mais au fond, malgré tout cela, on ne peut s'empêcher de se dire constamment que l'écriture se repose sur les acquis du genre, en amenant rien de plus, rien de vraiment surprenant et en ce sens, même si l'on peut saluer quelques choix, les personnages manquent de profondeur, le lieu manque de contextualisation, et ce héros, aussi charismatique soit-il, manque de finesse de composition. En termes de mise en scène, bah encore une fois Julius Avoui, il n'est pas pétri de mauvaises intentions. Et, et le film, à l'image de Overlord et The Samaritan, et rempli de belles petites idées de mise en scène. Des séquences qui ont du vrai cachet, un travail de lumière. Enfin, je pense à des séquences qui se trouvent dans la chambre du petit, vraiment, en termes de lumière, en termes d'ambiance, en termes d'intensité, en termes de montée, en termes de jeu entre la courte focale qui va souvent rappeler la possession et des plans larges qui sont plutôt bien structurés tout en ayant juste ce qu'il faut d'éléments dedans. Eh ben je trouve que avril a quand même une bonne manière de concevoir le genre et de l'acheminer. Donc c'est ça en fait mon souci c'est que pourquoi le scénario est aussi mauvais et pourquoi on a un auteur qui se donne autant de matière pour essayer de rendre ça cool et de rendre ça divertissant. Et c'est le grand paradoxe de ce type de film. Vous vous retrouvez avec un réalisateur qui a vraiment les meilleures intentions du monde, qui veut emmener le film dans la meilleure direction possible, qui cherche à construire une ambiance, un cachet, un caractère. Je veux dire, à part peut-être une séquence de fin où les effets spéciaux sont vraiment immondes, le reste du temps, on est sur de la belle production design, on est sur un jeu avec des beaux décors, avec une vraie ambiance, avec une vraie structure. C'est beaucoup trop long pour ce que c'est, mais il y a au moins quelque chose. Avery brille par quelques instants de fantaisie qui lui permettent de construire un film qui détonne pas plus que cela dans le genre de l'épouvante et du film de possession, mais qui parvient tout de même à faire ressortir le métrage de la masse en amenant quelques petites scènes marquantes. Au fond, il faut tout de même reconnaître que c'est un peu le minimum syndical que l'on est supposé attendre de ce genre de métrage. Mais on saluera le geste en remarquant que le cinéaste a su apporter sa petite touche perso à un genre qu'il ne maîtrise jamais pleinement, mais qu'il parvient à emmener dans une direction assez satisfaisante pour pour nous passionner et nous fasciner juste comme il faut. En termes de casting, celui-ci est pas trop mal. Je dis bien pas trop mal parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs secondaires qui sont souvent en demi-teinte. Euh, à l'image par exemple de d'Alexesso qui joue euh, Julia, je ne trouve pas complètement investi dans le personnage, comme Daniel Zovato, qui a quelques scènes plutôt brillantes, mais qui je trouve est pas plus fou que ça. J'adore le choix de Franco Nero dans le rôle du pape, c'est une des plus... Bonnes idées de ce long métrage, ça donne vraiment lieu à des scènes qui sont extrêmement captivantes et je trouve que Franco Nero a une putain de gueule. Après, Peter Souza Feitoni ainsi que Laura Marzen sont bien, mais sans plus, dans les rôles des deux enfants de Julia. C'est pas vraiment leur meilleure performance, mais disons que voilà, par leur jeune âge, on peut à peu près pardonner. Et j'adore l'acteur principal, qui déjà, au moins, parle en italien. Parce que Dieu sait qu'il y aurait beaucoup d'acteurs qui auraient refusé d'avoir une partie, on va dire, de crédibilité en italien. Mais lui, il a poussé le vice à ce stade. Même des petites séquences en espagnol d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je le trouve extrêmement charismatique. Et je trouve que, dernièrement, il se renouvelle vraiment dans sa carrière. Et ça fait plaisir. Russell Crowe possède un petit quelque chose de terriblement juste dans le personnage de Gabriele, parvenant à le rendre assez sympathique, mais également charismatique, apportant un vrai plus au long métrage. Au bout du compte, L'Exorciste du Vatican, ou The Pope's Exorcist, c'est un film très générique. C'est dommage parce qu'en soi, ça aurait pu vraiment être une espèce de petite perle à mi-chemin entre le détournement et le fait d'assumer un petit peu que le film soit cliché et grossier. Ça aurait pu être un film en demi-teinte, un film qui soit aussi drôle que terrifiant. Ça aurait pu être une bonne proposition, mais malheureusement, c'est un film extrêmement générique, porté par un réalisateur qui tout de même essaye de porter son film, et un acteur principal vraiment bon. Mais L'Exorciste du Vatican de Julius Avery, ça reste une petite déception. J'attendais pas non plus énormément de ce film, mais disons que ça aurait pu être plus que ce que c'est. Ça reste fun, donc si vous voulez voir un bon petit film, on va dire un peu z, mais pas trop, vous allez vous marrer. Mais n'attendez pas à ce que ce film soit vraiment le, on va dire, le petit Saint Graal du film d'exorciste qu'on attendait. C'est pas le cas. C'est juste un film extrêmement générique, extrêmement convenu, mais bien fait et bien joué. A plus!